Salut à tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre la définition de l'avion Mais avant tout, je vous demande seulement de vous abonner massivement Abonnez-vous massivement, cliquez sur les flèches de notification pour ne pas manquer de mes vidéos Quand je serai encore en ligne avec vous Aujourd'hui nous allons apprendre la définition de l'avion Saisissez-la pour que cette opportunité ne vous échappe pas Voilà cette définition c'est quoi la définition de l'avion, c'est ça, un avion, c'est un appareil volant, imitant un oiseau naturel. Voilà la définition de l'avion. Donc, un avion, c'est un appareil volant, imitant un oiseau naturel. Voilà, donc, les gens qui ont créé cet appareil, qu'on appelle l'avion, ils ont imité un oiseau naturel pour créer cet avion. Cet appareil qu'on appelle l'avion. Chers enfants, chers parents, chers éditeurs, voici la définition de l'avion. C'est un appareil volant imitant un oiseau naturel. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les cloches de notification pour ne pas manquer même de mes vidéos. Quand je serai encore en ligne avec vous, soyez branchés, restez branchés, vous ne serez jamais déçus. Bye bye